Voilà pour aujourd'hui un petit défi que je vous lance. J'ai programmé un tout petit jeu, tout simple, hein, de lancer de projectiles, si imaginons qu'il s'agisse de lancer de tarte à la crème. Et ce programme va demander de prévoir euh, la distance à laquelle va arriver une tarte à la crème lancée à une certaine vitesse avec un certain angle. Je vous montre le principe du jeu, donc qui a été réalisé en langage Python je ne vous montrerai pas le programme. Lorsque je démarre le jeu, on me demande de déterminer, d'indiquer la vitesse à laquelle je vais lancer ma tarte à la crème. Mettons que je la lance à la vitesse de euh, 11 mètres par seconde. Voilà. Alors, on me demande l'angle de tir en degré, ben, mettons que ce soit 45 degrés, et puis on me demande à quelle distance se trouve le centre de la cible que la tarte doit atteindre. Mettons 10 mètres. Voilà. Puis, le programme va calculer la trajectoire et va m'indiquer que j'ai manqué mon tir car je suis arrivé à 12 mètres 445, c'est-à-dire 2 mètres 445 au-delà de la cible. Je vais recommencer. Je relance le programme. Cette fois-ci, puisque je suis allé trop loin... Je vais demander par exemple euh, 9 mètres par seconde pour la vitesse de lancement. Je vais demander 45 degrés et euh, 10 mètres, ne changeons pas tous les paramètres en même temps. Et voici ce que ça donne. Là, je suis à 1m72 avant le centre de la cible, m'est-il indiqué, puisque j'ai tiré à 8m27. Alors, je tente ma chance une troisième fois. Et cette fois-ci, je vais prendre, mettons, euh, 9,80 mètres par seconde. Je vais prendre l'angle de tir à 45 degrés et la distance de 10 mètres. Et cette fois-ci, mon tir est réussi, puisque j'ai réussi à atteindre la cible presque en tous les cas. Je suis à 10,394 mètres, etc plus ou moins 0,5 m donc ici le programme admet qu'il y ait environ 1 demi-mètre d'écart entre le centre parfait de la cible et l'arrivée de la tarte à la crème. Les essais précédents étaient à une distance supérieure à un demi-mètre, donc ils étaient ratés. À mon troisième essai, j'ai réussi. Voilà, votre défi du jour sera d'écrire le programme qui se cache là-derrière. Bonne chance, bon travail